Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais répondre à la question combien peut gagner un trader débutant Si vous vous intéressez au trading, je suppose que c'est parce que vous aimeriez bien euh, gagner de l'argent en bourse euh, et vous avez bien raison, donc c'est certainement une des meilleures euh, manières de gagner de l'argent que de laisser votre argent euh, en banque. Mais euh, bien sûr il faut apprendre à trader, il faut suivre des formations, c'est ce que je vous conseille. Et commencez d'abord, euh, après avoir euh, maîtrisé un petit peu une technique de trading en, en démo, apprenez euh, avec un petit compte. Vous pouvez commencer par exemple avec un compte de, de 2000 euros en CFD. Et vous pouvez trader par exemple le DAX, c'est ce que je recommande, avec euh, des micro-lots, donc à 10 centimes le lot. Et vous arriverez à gagner quelques euros par jour, normalement, si vous avez une bonne méthode, que vous maîtrisez bien. Après, bien sûr, tout va dépendre du capital que vous arrivez à obtenir pour trader. Parce que je vous déconseille de prendre un effet de levier trop important, surtout si vous êtes débutant. C'est la tentation de beaucoup de traders débutants, c'est-à-dire avec 2 000 euros, ils voudraient gagner 10 000 euros par mois. Donc ça, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est euh, fort risqué de prendre un effet de levier euh, très important. Donc il vaut mieux avoir un capital plus important et pour ça, pour obtenir un capital, si vous ne l'avez pas, eh bien, vous pourrez obtenir euh, cela de la part de connaissances dans un premier temps, de votre famille, d'amis, etc. À partir du moment où vous aurez montré que vous avez une certaine maîtrise, par exemple, avec un compte même de 2000 euros, vous pouvez montrer que pendant quelques mois vous avez des résultats positifs. Si vous arrivez à faire 10% par mois par exemple, eh bien, je pense que ça intéressera certainement des connaissances à vous de vous confier quelques milliers d'euros pour, pour trader pour eux pour faire fructifier leur argent parce qu'eux aussi, ils sont certainement à la recherche de de solutions pour faire fructifier leur argent parce que sur un compte bancaire actuellement ça ne rapporte plus rien donc c'est une bonne manière de commencer et d'arriver vous à gagner de l'argent à partir du moment où vous avez des bons résultats que vous pouvez le montrer à ce moment là vous partagez vos gains avec la personne qui vous a confié de l'argent et vous pouvez ainsi arriver rapidement à des sommes importantes, euh, donc vous pourrez arriver à, à des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, si vous êtes sérieux, si vous faites cela correctement, et il y a toutes sortes de solutions légales pour, pour arriver à faire cela, donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là, à partir du moment où vous avez des, des bons résultats, eh bien, vous me contactez, je vous dirai comment faire. Donc euh, Premièrement, donc, euh, il faut que vous ayez une bonne technique euh, de trading, moi je vous conseille euh, une technique de scalping comme ce que je propose dans mes formations, vous avez ici en haut un lien vers mes formations et sous la vidéo également. Vous verrez avec ça que vous, que vous pouvez arriver à avoir euh, tous les jours euh, des bons résultats ou en tout cas euh, sur une semaine, sur un mois arriver à avoir euh, des résultats positifs réguliers. Et après, donc, euh, vous faites, euh, vous testez cela sur, euh, sur votre compte avec votre propre argent. Et lorsque vous, avez des, lorsque vous aurez donc des résultats positifs, montrez-les autour de vous, expliquez ce que vous faites. Et après, euh, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de problème pour obtenir euh, des capitaux. Ça, ce n'est pas, pas un gros problème. Je connais des, des personnes qui traitent des, des millions. Donc, euh, à partir du moment où vous êtes bon, je peux vous garantir que il n'y aura aucun problème comme ça et que vous gagnerez très très bien votre vie, des, des milliers d'euros voire des dizaines de milliers d'euros par mois, c'est tout à fait possible mais il faut d'abord, comme on dit avant de vouloir courir, il faut marcher donc apprenez une bonne méthode, testez-la, montrez sur un petit compte réel que vous avez des bons résultats et après vous pourrez vivre du trading sans problème quand vous aurez un capital suffisant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Euh, je vous souhaite de bons trades. Si vous n'avez pas encore une méthode efficace, eh bien je vous invite à vous inscrire à, à mes méthodes et vous verrez, euh, vous pouvez voir sur mon site web donc les témoignages de mes étudiants. Euh, il y en a beaucoup qui ont déjà de, de très bons résultats. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.